Merci aux organisateurs qui voient cette vidéo, c'est la première fois que je viens à la PyCon FR et euh, le Wifi est top, la nourriture est vraiment top, les salles sont vraiment bien et les talks sont intéressants donc euh, ben, merci Général euh, Une brève introduction, je vais pas être très long, je travaille à Numberly, Ça va faire 7 ans que je bosse là-bas en tant qu'aujourd'hui je suis en DevOps, donc je bosse environ avec une dizaine d'équipes techniques et donc c'est ce travail qui m'a amené à faire ce talk je suis confronté souvent à des développeurs, ou des mathématiciens, ou des, des gens qui bossent avec l'infrastructure, euh, qui viennent nous voir, on a des soucis sur l'infra, on a des soucis ça, comment on peut faire, etc. Et on se rend compte que finalement, euh, beaucoup de gens ne sont pas sensibilisés ou n'ont pas des outils ou des méthodes pour les aider soit à débuguer, à analyser ou même à monitorer leur application. Donc je vais partir d'un constat euh, qui, qui est vrai pour moi mais qui peut l'être pour il faut, faut me faire confiance juste sur ce constat, ça va être le fil rouge euh, aujourd'hui l'infrastructure euh, dans le prisme d'un développeur, c'est très souvent source de problèmes, autant sur la performance que sur d'autres choses ce que j'entends par infrastructure euh, je comprends les serveurs, donc au niveau de l'hardware vraiment bas niveau, euh, le storage le réseau, ou même une base de données, donc finalement tout ce qui est, va être utilisé pour votre application un peu Python je vais prendre un exemple qui peut peut-être parler à certains d'entre vous. Alors, vous êtes en train de développer une petite API Python qui marche plutôt bien. Vous n'avez aucun souci, ou un front, peu importe. Et euh, depuis une semaine, vous avez des lenteurs, Alors, toutes les 1 minute, ou toutes les 5 minutes, vous avez une requête qui met 60 secondes. Vous n'avez pas redéployé redéployer votre code, jamais. il n'y a pas de problème. Et là vous dites, bon, il bah, y a un problème. Vous allez voir la personne la plus proche de vous, qui est généralement soit un DevOps, soit une personne de l'infra, et vous lui posez la question, est-ce que vous avez fait quelque chose sur l'infra Le mec va vous dire, ou la nana, bah non, pas spécialement, on n'a pas touché l'infra. Il va vous rediriger une fois sur deux. Euh, bon, bah, c'est le réseau. Euh, vous allez voir le réseau, bon, le réseau est complètement perdu. Euh, bon J'ai fait des études de réseau, c'est pour ça que je suis un peu méchant avec les gens du réseau. mais euh, Il va vous dire, non, non, mon firewall il est bien configuré, mon telnet il passe. Euh, c'est sûrement la base de données. Donc, vous allez voir le, le, le DBA ou la DBA. La DBA vous dit euh, « Non, moi mes courries sont bonnes, enfin tes courries ont l'air bonnes, euh, va voir l'infra. » Et là on se retrouve vraiment, alors, je grossis un peu le trait, mais je suis sûr que certains d'entre vous ont vécu cette, cet épisode où le vit toujours, ou dans une moindre mesure, et c'est extrêmement frustrant pour la personne qui développe l'API et finalement les frictions que ça va entraîner dans les équipes sont assez importantes donc je vais partir de ce constat et, et ça va être le fil rouge de ce, de, cette, de ce talk pour voir comment finalement on peut expliquer ce... pourquoi aujourd'hui on peut vivre ce... enfin moi je l'ai vécu, pourquoi je le vis et pourquoi, quelle méthode existe finalement pour le, pour le régler la première chose qui est importante selon moi c'est que c'est le point de vue finalement chaque équipe ne regarde pas la même chose on peut avoir le, le même produit euh, chaque équipe va avoir une, un prisme différent. L'infrastructure va regarder des choses, tandis que les développeurs vont regarder d'autres choses, ou vivre la chose différemment. On entend beaucoup parler au niveau du monitoring, tout ce qui est black box et white box. Aujourd'hui, l'infrastructure, pour un développeur, c'est très souvent vu comme une black box. Vous avez très peu de visibilité, ou on vous en donne très peu, pour être capable finalement de corriger les choses. A contrario, finalement, l'infrastructure est vue comme une white box. Vous voyez, vous avez des métriques, vous avez beaucoup de choses, mais vous êtes très, très distant finalement du produit ou de l'API. Donc on a vraiment deux mondes qui s'opposent et qui ont du mal un peu à se parler ou finalement à travailler ensemble. Pour un peu lister, alors c'est une liste non exhaustive, donc, mais c'est ce que j'ai, moi, c'est ce que je pense être intéressant. En général, aujourd'hui, le point de vue du développeur ou d'un software engineer, peu importe, c'est on va regarder ce que votre application elle est up ou les down, donc ça, c'est important. Le response time, tout ce qui est latence, est-ce que c'est finalement l'exemple de l'API est assez bon euh, Certains développeurs sont aussi assez OK pour avoir une infrastructure blackboxée, C'est-à-dire que voilà, c'est pas mon business. Moi je fais mon API et ça doit tourner, je veux juste des ressources. Euh, donc ça c'est aussi un constat. Au niveau de la consistency, Alors, je ne parle pas de la donnée, mais plutôt être, avoir quelque chose de consistant dans, et de, de correct. C'est-à-dire que euh, je peux utiliser l'infrastructure pendant deux mois, je n'ai pas touché mon code, ça doit rester flat. Il ne doit pas y avoir un impact ou pas de changement. A contrario, le point de vue d'un sysadmin ou d'un DBA, etc., pareil, ce n'est pas exhaustif, mais ça va être très différent. On va plutôt avoir une vision assez bas niveau sur le hardware, comment, comment finalement mon serveur, mes serveurs se comportent. Alors quand je dis serveur, j'embarque bar métal, conteneur et VM, pour simplifier. Au niveau de la scalabilité, ou la capacité finalement à monter en charge, il aussi un aspect assez financier qui est tout ce qui est retour sur investissement, et combien me coûtent mes serveurs. Donc on se rend compte que finalement, chacun ne, ne regarde pas la même chose et surtout n'a ne, ne pas la même affinité. Et donc finalement, quand on a un petit souci, euh, ce qui va se passer, euh, ce que je vois très souvent finalement avec des développeurs, ou même des, peu importe, même avec des gens de 6 admin, c'est dès qu'on a un petit problème, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est un peu la, la, la recherche Google complètement random. Bon là, j'ai mis Python Slow, parce que je ne sais pas si... Je crois c'est ça qui y avait le plus de résultats. Mais quand vous êtes sur votre base de données, vous allez tomber, mettre des choses complètement incohérentes. Ou vous allez arriver à trouver sur un, un petit stack overflow ou un petit forum assez intéressant une réponse. Alors le problème de cette approche, qui marche, hein, plus ou moins, Bon, je les ai listés juste pour qu'on soit d'accord, mais finalement, le résultat, c'est le outcome, il est assez difficile à, à, à prévoir. C'est-à-dire que d'une recherche à une autre, ou d'une personne à une autre, ça va être quasiment jamais la même réponse. Alors, automatisation, c'est impossible. Je pense à automatiser, une, quand vous avez un souci sur une API ou sur une infra, à automatiser la recherche Google pour avoir une réponse. Et l'aspect, moi, qui m'intéresse le plus, c'est au niveau de, du people, donc des gens. Euh, on ne peut pas finalement on les gens ou, les, ou finalement travailler ensemble euh, avec ce genre de, de méthode de debug. Donc le but c'est de descendre un peu des méthodologies plus ou moins vieilles. Euh, on va en voir euh, trois qui sont assez récentes et qui sortent de, de plus ou moins récentes. et une petite quatrième qui est plutôt de mon, mon expérience. Le but, c'est pas de vous donner une liste de, de technologies. On ne va pas aller euh, voilà, faire des graphana ou des, des choses peu importe. Euh, mais plutôt avoir une approche. Et on va en... Chaque méthodologie est assez bien aussi euh, documentée au niveau de... J'ai mis des petits liens. Donc je ne veux pas rentrer énormément de détails, mais c'est plutôt être capable de donner une overview de chaque méthodologie et finalement quel problème elle a essayé d'adresser ou avec. Avait... Comment vous pouvez l'utiliser euh, donc les trois premières méthodes qu'on va avoir, qui sont plus ou moins connues, euh, c'est la méthode use, méthode Red et grounded Signals. Donc ces trois méthodes, on, est, on verra, on va rentrer, mais on voit, chacun va avoir une particularité, et va être assez intéressante, et va pouvoir surtout vous aider à organiser, un peu cadrer, autant le monitoring, que l'analyse ou le debug. Donc ça dépend de comment vous allez l'utiliser. Et surtout, je pense que, quand je parlais de people, ça va être un outil, enfin une manière de faire les choses, qui va un peu euh, créer des ponts technologiques entre vos équipes. Ça pour moi c'est la chose la plus importante et c'est le vecteur de friction que je connais le plus. C'est euh, être capable d'utiliser un outil mais d'utiliser le même outil finalement entre les équipes pour avoir la même façon de regarder, c'est extrêmement important. Donc on va commencer. La première méthode, euh, c'est pour chaque ressource, c'est regarder l'utilisation, la saturation et les erreurs. Ce qui est important dans la méthode Use, à mon sens, c'est la notion de ressource. Euh, la méthode use, c'était, euh, je ne sais plus qui l'a créé, Brendan Gregg, je crois que c'est un Américain, qui a fait ça finalement beaucoup pour euh, la base de données. À la base de données, je pense que c'est une des... Il y avait un taux juste avant, je n'ai pas pu voir malheureusement, mais je pense que c'est une des briques applicatives les moins comprises par les développeurs. qui est extrêmement complexe aussi pour l'infrastructure. Parce qu'on ne s'y intéresse pas ou parce qu'on n'a pas aussi, quand on a des soucis, une méthode pour appliquer, euh, pour trouver un moyen d'être efficace donc j'ai essayé de mettre un peu la terminologie. Donc la terminologie sort de, de, de, des ressources de. Enfin, du, euh, il y a un petit lien, il y a complètement un site web sur le use method. Donc je vous invite vraiment à y aller, il y a, ça écrit finalement l'historique, comment, comment ça a été apporté, etc. Ce qui est important de retenir sur cette méthode, c'est que voilà, c'est très bas niveau aujourd'hui. C'est surtout sur tout ce qui est hardware, donc CPU, disque, etc. Et donc pour chaque brique, pour le CPU, on va regarder l'utilisation, la saturation et les erreurs. Et on va essayer de faire ça finalement sur chaque sur chaque brique applicative. Pour cette méthode, j'ai essayé un peu. Je sais pas si on bien Ok. Pour chaque en fait méthode, j'essaie de faire. C'est mon avis, mais un plus et un moins et finalement. Si on voulait le matérialiser, à quoi ça ressemblerait euh, Cette méthode, elle est assez vieille, elle est assez utilisée. Donc elle a vraiment fait ses preuves sur du debugging, beaucoup de bases de données. C'est très très utile. Il y a beaucoup de checklists available. C'est-à-dire que vous pouvez très bien créer votre checklist avec euh, vraiment un fly plan qui explique, euh, je regarde le CPU, comment je le regarde euh, comment je vais regarder finalement le disque, etc. Et ça, vous pouvez le donner finalement à toutes vos équipes. Une fois que vous avez la checklist, il en existe finalement disponible sur Internet, donc vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête, et parfois même par technologie. C'est super intéressant. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans la méthode Use, c'est que ça permet finalement de whiteboxer les ressources de votre infrastructure. Donc quand vous avez des centaines ou des milliers de serveurs, euh, être capable de vraiment donner un outil à votre développeur, voilà, si tu veux corréler un peu ce qui se passe sur les serveurs, tu peux utiliser cette méthode, je peux te fournir un dashboard, tu peux l'intégrer à ton dashboard. Les deux gros points noirs aujourd'hui, enfin, les deux gros points négatifs, c'est que finalement, ça demande quand même un accès bas niveau au hardware, donc il y a des outils qui permettent de le faire, mais finalement, quand vous êtes développeur, vous n'avez pas la main, donc c'est finalement à vous, sûrement, de demander aux équipes d'infrastructure de vous fournir cet outil. Le deuxième point c'est que c'est pas, pas orienté service, c'est vraiment beaucoup orienté serveur, ça a été fait beaucoup pour les serveurs. C'est pas très facilement adaptable à notre use case de quand on développe une API. La deuxième méthode, c'est la méthode RED, euh, qui elle, ce qui est important pour moi, donc c'est pour chaque service où on va monitorer les requests. Donc la méthode RED en fait euh, est vraiment orientée service. Et quand on dit service, c'est finalement une API. Ou autre chose pardon. En termes de terminologie, on va, on, on va le voir, mais c'est voilà, le nombre de raids, donc le nombre de requêtes qu'on reçoit, euh, le nombre d'erreurs en fait, qui est induit par, euh, par ces requêtes, et le temps que peut prendre euh, ces requêtes. On va se rendre compte que finalement aussi entre les méthodes, euh, parfois pour la, même, pour la même chose, il y a toujours une petite déclinaison, etc. Par exemple, le direction, ça pourrait être euh, la latency ou ça dépend. Mais souvent c'est un peu la, la même idée. Euh, derrière la méthode Red, finalement, on, on se rend compte tout de suite que c'est beaucoup plus orienté API ou orienté service que Hardware. On est capable vraiment d'avoir une vision assez rapide de qu'est-ce qui se passe sur mon API. C'est ce que je disais, voilà, euh, c'est beaucoup designé pour les développeurs. Ça parle beaucoup plus aux développeurs d'être capable d'avoir ces, ces informations que le côté, le load de mon serveur qui, finalement, on est assez distant de ça. Euh, pour ceux qui s'intéressent un peu tout ce qui est SLI, SLO, donc c'est Service Level Ind Indicator et Service Level Objectif, euh, c'est ce qui découle de vos SLA. C'est un très très bon point pour commencer. Comme c'est très proche finalement d'une application business, on est capable de donner finalement le time ou même la latence à votre client. Si vous bossez sur peut-être des, des infras un peu euh, assez importantes ou de vous avoir un temps de réponse à la milliseconde et vous avez des engagements finalement euh, Auprès de votre client, hein, par exemple, à répondre 99% du temps euh, en moins de 100 millisecondes, et si vous dépassez, vous avez des pénalités. Et finalement, derrière, ce qui va se matérialiser, c'est qu'il faut que vous ayez des indicateurs. Et en fait, cette méthode est vraiment, vraiment adaptée. Elle a été popularisée euh, maintenant depuis quelques années, surtout pour tous les microservices. Il y a énormément d'outils, finalement, qui euh, sont plug and play pour tous les microservices, mais l'idée derrière, c'est plutôt request-driven. Request c'est assez intéressant. Euh, le problème de cette méthode, si on peut dire que c'est un problème, c'est que ça, finalement, ça va plutôt attaquer le symptôme que la cause. C'est-à-dire que vous allez être capable de dire, OK, en fait, j'ai de la latence, mais je ne sais pas pourquoi. C'est déjà un bon point d'être capable d'identifier le problème. Mais ça va être difficile de trouver la route cause. Je ne l'ai peut-être pas dit en début, mais chaque outil, ce n'est pas une solution. On, on verra peut-être un peu à la fin en, en takeaway, mais c'est l'ensemble de ces solutions qui va vous permettre finalement d'adresser beaucoup de problématiques. La dernière méthode aussi, euh, alors elle n'est pas bah, pareil, elle est un peu. Euh, on, on a beaucoup parlé parce que finalement c'était dans le bouquin de Google, euh, que je vous invite, euh, autant si vous faites de l'infra ou bossez sur des vous bossez avec des systèmes distribués, il euh, y a une nouvelle édition qui est sortie, donc c'est le bouquin de Google euh, SRE Book, qui est vraiment une mine d'or pour tout. Vraiment, vraiment je vous invite si vous voulez lire à un bouquin, c'est un peu mon travail ce truc. Euh, donc l'idée c'était comment on peut monitorer tout ce qui est système distribué et quels indicateurs on peut utiliser on va voir que ça ne change pas beaucoup trop de la, de la méthode méthode RAID ils ont juste ajouté la notion de saturation et ils ont changé un peu de naming donc c'est vraiment intéressant euh, la saturation la saturation pour peut-être ceux qui peut-être le, le définir mais vous êtes capable de dire finalement mon API elle peut gérer 1000 requests par seconde et si vous arrivez à 1100 c'est que finalement vous saturez ou quand vous avez du load finalement c'est que une, enfin, une brique hardware sature. Ça peut être le disque de, en I.O. ou ça peut même finalement le CPU ou la mémoire. Mais quelque chose sature et finalement on va entraîner parfois des erreurs ou de la latence, etc. Donc c'est super intéressant la saturation. Euh, donc ce que je disais, voilà, c'est très bien testé par Google. Euh, Ils l'utilisent vraiment et le poussent finalement aussi dans, les, dans certains outils qu'ils euh, qu développent, par d'autres boîtes aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir le scale de Google pour tester cette méthode. Il ne faut pas en avoir peur. Le bouquin, voilà ce que j'ai, est assez intéressant et c'est pas non plus révolutionnaire. Voilà. C'est juste la méthode Red plus saturation. Donc c'est pas, c'est le plus important, c'est déjà d'avoir cette approche. Donc ça, c'est quand même des enfin c'est des approches qui sont après qui se matérialisent souvent sous forme de métriques. C'est pour ça que je mettais un petit dashboard pour que vous ayez une idée. Euh, mais vous êtes, vous pouvez très bien l'avoir finalement sous forme papier et avoir une checklist et savoir -ce que, comment je peux le regarder. La méthode qui, pour moi, a le plus de, de sens, c'est la notation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a vu quelques petites méthodes qui vont permettre d'identifier des, des causes ou des choses. Euh, mais ce qui est très dur, finalement, c'est de corréler les choses. Donc trouver pourquoi, en fait. Et on se rend compte souvent, moi, j'ai déjà été confronté à des soucis où euh, euh, on a des serveurs Windows pour faire NTP ou pour faire DNS et euh, le per la personne change le serveur NTP et donc ça, on arrive à un souci et on met trois heures en fait, pour comprendre que c'est euh, Gérard qui a changé le DNS. Parce qu'il n'y a aucun moment, il y a eu soit une communication, ça c'est la première erreur, mais on c'est très difficilement corrélable. Donc c'est super important dans tout ce que vous faites, euh, autant business métier, de faire des annotations. Alors je vais un peu vous montrer euh, voilà, ce que j'entends par ça, c'est que quand vous faites un déploiement, il faut le dire, il faut le mettre dans un système, quand vous avez un incident, il faut le mettre. Quand vous faites une maintenance, quand même, vous pouvez aller très bas quand un démon... Quand un démon restart, vous pouvez vraiment mettre tout dedans. Il ne faut pas avoir peur. C'est mieux d'en avoir plus que pas assez vraiment sur ça. Les métriques, c'est mieux de, de, de se focus pour en avoir le, le, le, le nécessaire. Mais sur les annotations, il faut vraiment faut les bombarder. Parce que quand vous avez toutes les annotations, vous pouvez corréler très rapidement un problème qui vous prendra trois heures, peut-être en cinq peut minutes, vous vous rendez compte que c'est juste une personne qui a fait quelque chose et euh, qui a oublié de communiquer. C'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que l'ajout d'un client, euh, ça a un impact sur votre infrastructure. Si vous avez un client qui arrive, euh, qui ajoute 10 millions de requests euh, par jour, euh, c'est sûr que peut-être que ça va casser vos SLI ou vos SLO. Ou finalement, vous allez les saturer. Pareil technique, euh, vous ajoutez un nouveau serveur. Alors vous ajoutez par exemple une dizaine ou une centaine de serveurs, vous en retirez, c'est important de le savoir. Pareil aussi pour ceux qui ont peut-être des structures un peu plus orientées euh, équipe où, où chacun est responsable par exemple euh, d'une partie de l'infrastructure, par exemple, euh, je ne sais pas, une, une équipe matrix euh, Si finalement vous faites quelque chose sur vos plateformes, ça facilite énormément euh, le travail cross-équipe. Donc c'est assez intéressant il n'y a pas l'annotation finalement, c'est pas obligé d'être automatisé ou au manuel. Vous pouvez très bien commencer à faire des annotations manuelles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un système full automatique pour dire non, moi je ne pas automatique, je ne fais pas les choses à la main. Vous pouvez déjà commencer à faire des annotations à la main à chaque fois que vous voyez des événements. Et, euh... et dans le temps aussi, c'est intéressant. Ce n'est pas grave si finalement l'annotation vous la faites maintenant et ça s'est passé il y a deux semaines. Ce n'est vraiment pas... Pas, le... pas la notion de, de l'instant. Ou wow, vous pouvez le faire avant. J'ai mis un petit screenshot. Ça, c'est un an d'annotation sur une plateforme euh, qu'on qu a chez nous, à Numberly. Donc voilà, il y, y en a énormément. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, voilà. C'est un an d'annotation, donc c'est pas... Euh, ça, fait, ça fait gros. Euh, mais c'est vraiment, vraiment très utile. Et de là, on utilise Grafana pour ceux peut-être qui n'avaient pas reconnu. Donc vous êtes capable finalement, avec vos métriques, de mettre une petite annotation qui dit euh, euh, ce qui s'est passé, ou, euh, etc. Euh, donc là, un autre petit exemple, je ne sais pas si on voit bien. Finalement, là, c'est juste des erreurs euh, sur, des, sur des serveurs qu'on a. Et euh, la petite annotation, c'est juste le déploiement d'un code. Et en fait, on s'est aperçu que 10 minutes plus tard, ça a généré plein d'erreurs. Bon, alors, après, le pourquoi, ce n'est pas grave, mais au moins, on est très rapidement on était capable de corréler finalement et jamais vraiment de fumer sans feu. Quoi. Donc euh, c'est l'adage euh, de, la, de la notation. Ce que je disais voilà, dans les bénéfices et euh, finalement un truc un peu plus négatif, c'est que la corrélation est très forte avec la notation. Le feedback aussi, euh, est capable de, de, de voir ce qui s'est passé. Et ça facilite grandement la communication. Alors, je ne sais pas si certains préfèrent la communication par mail, par, par un chat, ou peu importe. Euh, mais après ça, ça ouvre souvent... Euh, la discussion. Euh, par contre, ça demande un outil. Donc soit une TSDB, une Time Series Database, euh, Graphite, ou influxdb, il y en a plein qui gèrent les annotations. Et récemment, Grafana gère, gère aussi maintenant euh, les annotations. Donc en fait, c'est une forme de, une forme de, je ne sais pas comment il gère, mais c'est pouvez public, euh, directement directement Grafana. Euh, voilà, pour faire un, un petit take -away rapide, qui est très très important, j'en parle beaucoup donc voilà, se focus, il faut être capable de se focus n'importe alors pardon je la refais euh, en, chaque outil finalement va vous permettre d'adresser une problématique il n'y a pas un outil qui va être capable de vous donner la cause, le pourquoi et le comment donc faut les prendre, faut les utiliser à chaque fois dans le bon cas et ce que je donne en deuxième point c'est extrêmement important d'avoir une approche systémique donc ce que j'entends par systémique c'est de prendre tous les maillons de la chaîne et être capable de voir en fait ce qui s'est passé si vous vous focussez seulement sur votre API ça va être impossible parfois de débugger toute la chaîne. Donc il faut à chaque fois utiliser le bon outil au bon moment. Euh, et finalement faire une composition de, de chaque outil. En ce moment on parle beaucoup d'observabilité, et finalement l'observabilité c'est une, presque une vision systémique de votre infrastructure, jusqu'à jusqu aller au code. Euh, J'espère vraiment que vous allez utiliser ces outils au niveau de toutes ces méthodes. Vous allez commencer peut-être si vous ne l'utilisez pas déjà dans votre entreprise. Euh, mais un point qui va arriver, c'est que ce que je vois trop, très souvent, euh, au niveau, surtout au niveau des métriques, c'est qu'on commence à utiliser les métriques, qu'on crée des dashboards, c'est génial. Euh, mais en fait, ils ne sont jamais regardés, ces dashboards. Et ce qui arrive très souvent, euh, c'est que quand vous avez un incident, c'est à ce moment-là que vous allez sur votre dashboard, mais comme en fait, vous n'avez jamais pris l'habitude de le regarder, vous êtes un peu perdu ou pour une personne extérieure, je pense à ceux qui font de l'astreinte par exemple, vous avez un petit article d'astreinte, vous l'ouvrez à 3h du mat, il vous dit « allez sur ce dashboard et regardez ça ». En fait, comme vous ne connaissez pas la plateforme, ou très peu, vous êtes complètement perdu et vous savez pas à quoi regarder. Donc c'est super important, n'importe quel outil que vous mettez en place, de prendre le temps avec vos équipes, d'enborder, d'expliquer, voilà, c'est comme ça qu'il faut lire cette métrique, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc ça peut se matérialiser, par exemple pour ceux qui utilisent Grafana, vous pouvez mettre des petits multiples ou, des, ou du texte, ou vraiment pas avoir peur d'être verbeux. C'est OK, c'est un outil de, de, de data vise, mais ça va surtout aussi vous aider à, à corréler et à comprendre ce qui se passe. Donc vous pouvez faire du text box, mettre un, un texte qui explique finalement, voilà, cette métrique c'est ça, sa source de données c'est ça, etc. Euh, et ça rejoint finalement, le, quand je dis euh, be readable, c'est voilà, avoir une lisibilité entre vos équipes. Euh, avoir le même dashboard un, avec une vision produit sera toujours plus intéressant, à mon sens, qu'une vision juste infrastructure. C'est-à-dire que si toutes les équipes regardent, euh, je ne sais pas, vous avez une interface qui va avoir peut-être des parties différentes, une partie plutôt API, une partie un peu plus front, une partie plus infra, mais tout le monde va regarder le même outil. Et ça, c'est très intéressant. Au moins, vous êtes capable de dire, voilà, il n'y a pas chacun un peu la patate chaude, et, euh, et finalement, il n'y euh, a, a, a plus rien qui marche. Et voilà, j'ai terminé. Que vous avez des questions ouais. euh, Sur la partie avec les graphes qu'on met sur le, le RED, sur la duration des requêtes, j'ai remarqué que la plupart des TSDB font les agrégations par moyenne, et euh, notamment avec cette merde de MongoDB, je ne sais pas, euh, je me suis aperçu qu'en fait, il surtout prendre les 5% et je n'ai pas trouvé de TSDD qui font ça... Ouais. Euh, alors je ne suis pas beaucoup entré sur les détails parce que je veux pas un grand, un grand parti pris. Euh, c'est vrai que par exemple, sur les métriques, on prend l'exemple de Graphite, enfin l'écosystème Graphite, euh, derrière, ce qui va être utilisé, euh, par défaut, je crois que c'est Carbone, Carbone, en fait, son système d'agrégation, ça va être des, euh, effectivement une moyenne. Donc ça, ça se modifie. On peut très bien se dire, un average, un max, un min, etc. Euh, par contre, vous ne pouvez pas faire des percentiles. Avec Graphite. Donc, en fait, c'est très. Euh, ça va adresser pareil. Finalement, votre système de metering, vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'un seul. Graphite est très bien pour certains use cases. Plus récemment, finalement, on voit euh, sur certaines briques applicatives, typiquement tout ce qui est autour de. Peut-être du conteneur, les gens se tournent plus vers euh, du Prometheus. Mais il ne faut pas. Voilà, chaque outil, finalement, a son utilité. Et, et choisir le bon, je pense, pas obligé d'en avoir qu'un seul. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Mais... Ça répond à ma question, merci. Ouais. Ouais. Euh, J'ai une question, par, euh, justement, pour le développeurs de l'ententeur. Euh, parfois, en fait, tu as ton système qui tourne très bien et tout, et à un certain moment, tu ne sais pas pourquoi, pourquoi c'est long. Est-ce que c'est bien de, de faire du monitoring de toutes les briques de ton API Supposons que ton API parle à 3, 4 services externes, ouais. est-ce que ça en vaut Oui, alors en fait ça va dépendre surtout déjà ton le, le niveau de maturité de vos équipes. Euh, ce qui, quand je disais une approche systémique pour moi c'est ça, c'est-à-dire euh, il faut être capable de, de faire quasiment tous les maillons de la chaîne d'une euh, application. Si tu te limites juste déjà, faut, si, si tu es très bon sur le monitoring de ton application c'est une bonne chose. Mais après au fur et à mesure il faut que tu sois capable de redescendre dans toutes les chaînes. On voit que pour ceux qui font un peu de Kubernetes ou de Mesos ou peu importe, c'est très difficile aujourd'hui dans, ce, dans cet écosystème, et c'est une grosse problématique, de corréler par où est passée finalement toute votre requête. Donc il y a des, il y a des, il y a des briques applicatives style Istio, ou, enfin, parmi ces briques applicatives, ils, ont des, ils essaient d'adresser cette problématique, d'être capable de dire, j'ai reçu une requête et finalement elle est passée par ce nœud là, elle est passée par cette application, etc. Donc, euh, ça va vraiment dépendre du, aussi de la maturité où est-ce que vous en êtes. Il ne faut pas se dire bah voilà, je vais adresser directement, je veux une vision systémique de tout. Mais déjà, commencez par euh, demander à vos équipes d'infra peut-être d'avoir un dashboard use pour vos serveurs. Ensuite, dans vos applications, d'avoir une méthode RAID. Et ensuite, de corréler tout ensemble. Donc, il faut y aller étape par étape. Donc, quand tu as des soucis de performance, finalement, c'est aussi... Euh, c'est qu'il faut, faut que tu aies une meilleure vision, où il y a un truc qui te manque, ou il te manque l'outil, ou il te manque à un moment donné quelque chose. Quoi. Euh, du coup, est-ce que je vais poser une deuxième question Oui, euh, Par rapport à ton dernier point, est-ce que je peux euh, merger Use et reste dans le même dashboard Supposons qu'un service, c'est un point. oui, tu peux... Après, c'est juste toi, en fait, le prisme que tu vas prendre. Si tu préfères prendre un prisme plutôt service, donc toi, tu vas avoir une vision, voilà, moi, j'ai un service euh, d'un client, et ce service, en fait, il va passer par énormément d'endroits, de, de, et donc, je vais avoir des méthodes différentes. Donc après c'est ton choix. Tu peux très bien rester dans une isolation où tu as une équipe infra qui va avoir ses outils, une équipe plutôt API qui va avoir ses outils. Et mais tu risques d'avoir finalement ce que je décrivais, moi ce que j'ai vécu, cette friction ou ce côté un peu patate chaud. Donc je vais demander au truc et en fait on ne fait que des allers-retours parce qu'on ne regarde pas la même chose, on n'a pas une vision service en fait ou produit. Donc voilà, y a pas, je ne pense pas que c'est une bonne réponse mais moi je pense que la une vision plutôt produit-service te permet d'adresser ce, ce genre de choses. Bon. Merci